Excusez-moi, jeune fille, mais euh, sauriez vous me dire dans quelle direction se trouve Bethléem Euh, c'est par là. Regardez Nous voici à Bethléem Cette fois, nous sommes arrivés, mon vieux cadéchon. Eh ben, c'est pas trop tôt. Je commençais à en avoir plein les sabots, moi. Allez, ne traînons pas. Les auberges doivent être déjà bien pleines. Recensez aujourd'hui pour être mieux contrôlés demain Nous sommes tous concernés Unissons-nous, revendiquons nos acquis sociaux Messieurs, dames... Manifestation demain pour nos libertés. Rendez-vous à 14h30 devant le Hérode Palace. Allez, circulez, messieurs dames, circulez. Quelle agitation dans ces villes. Rendez-vous demain, tous unis contre la vie chère Mais si je te le dis, il nous recense aujourd'hui, mais c'est pour mieux nous confiner demain. Mon beau frère, il connaît quelqu'un qui a pris un verre avec la femme du majordome du roi Hérod. arrête un peu avec tes théories complotistes, là Bonjour monsieur, euh, nous voudrions vous... Désolé, c'est complet. Euh, Excusez-moi, ma femme est enceinte et nous... C'est 156 sesterces par nuit et par personne. Bonjour monsieur. Euh, vous vous... n'avez pas la carte d'adhérent, vous. Euh, non. En plus, vous êtes pieds nus. Allez, dégagez. Ah Marie, je, je suis vraiment désolé. Ne désespérons pas, Joseph. Euh, salut grand animal. Ça fait trois heures qu'on tourne en rond, qu'on n'a pas mangé. Oh là là, je rêve d'un bon gros morceau de jambon. Tu saurais pas où on peut trouver ça Eh Je n'en sais trop rien. Modération in omnibus, comme disent les Romains. De la modération en toutes choses, petit Anne. Eh hey Il est à vous, Stan Il nous empêche d'avancer. Ah oui, euh, Excusez-moi, monsieur. Viens, Cadichon En fait, ma femme ne va pas tarder à accoucher, et nous n'avons pas d'endroit où passer la nuit. Ah Je peux vous conduire dans un endroit très convenable. C'est relativement bien entretenu, et je peux vous le louer pour pas grand-chose. Ah, merci, monsieur je commençais à craindre le pire. Maître, maître Quelqu'un demande à vous voir. Qui est-ce Euh, des rois ou des mages On n'a pas bien saisi. Eh bien, qu'ils entrent. Bonjour, monsieur. Nous avons fait un long périple pour suivre une étoile, et d'après nos calculs, elle indiquerait où va naître le roi des Juifs. Le roi des Juifs « Oui, en effet, il est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement le moindre des clans de Juda, car de toi sortira un chef qui sera porteur de mon peuple. »« Un chef Vous m'avez l'air très au courant. Allez lui rendre hommage et revenez me dire où il se trouve que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. »« Oui, je crois que ces mages viennent de me donner une idée. » Il était vraiment bizarre, ce roi Hérode. Pour une fois, je suis d'accord avec toi, Balthazar. Hé, hey, les frères Ce soir, on va se caler au camping et, et on se fait une veillée au feu de bois, ça vous dit Oui ouais. Messieurs, vous n'avez pas été très brillants jusqu'à présent. Je vais toutefois vous laisser une dernière chance. Suivez ces mages, ils vous mèneront directement au Messie. Et tuez-le de vos propres mains. Ah eh bah ben, dis-donc c'est vachement grand chez toi. J'imagine que tu reçois pas tous les jours. Tu sais, petite Anne, dans la vie, il faut se contenter de ce qu'on a. On peut être très heureux avec très peu. Content tous Swiss Rebus. Être content de son sort, voilà la plus grande richesse. Arrête de manger ça. Tu ne vois pas que c'est la couchette du petit, non Oh, ça va, j'ai faim, moi. Michel va chercher un peu de bois pour le feu. Ouais, j'y vais. Michel, ne porte pas la main sur l'enfant. Il est sacré et fils du dieu vivant. Change ton cœur et va te prosterner devant lui. Et alors Michel, où est le bois Ah oui, euh, j'y retourne. Hé hey frère, tu peux me prêter ta guitare s'il te plaît Merci d'avoir suivi nos aventures. Hein. Euh, nous croyons que ces vidéos peuvent vraiment aider à mieux transmettre l'évangile. Et on aimerait en faire vraiment beaucoup d'autres. Alors euh, en achetant sur jesusbox.fr, ben, vous nous y aidez beaucoup. Voilà. À très bientôt.